Étape 4, ne plus jamais punir votre enfant. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 alternatives à la punition. Punir n'est pas efficace. C'est même culpabilisant pour les parents. Et, les neurosciences le prouvent, c'est même néfaste pour le développement de votre enfant. Car si vous punissez votre enfant, il ne va pas réfléchir à comment réajuster son comportement. Il va tout simplement cultiver un désir de vengeance. Si vous utilisez des alternatives à la punition, vous donnez la possibilité à votre enfant de réfléchir et euh, ben de réajuster son comportement, ce qui vous évitera de culpabiliser. Il faut donc le faire. Lorsque votre enfant ne se comporte pas comme il faut, commencez par manifester votre désaccord. Ça m'énerve quand tu fais ceci ou que tu fais cela. Ensuite, dites ce que vous attendez. « J'attends de toi maintenant que tu... » etc. Vous pouvez aussi lui indiquer une façon de réparer. Par exemple, s'il a renversé euh, ses céréales sur la table, tendez-lui une éponge. Dans le cas où votre enfant persiste dans son comportement, prenez des mesures. Par exemple, s'il fait trop de bruit avec un jouet alors que vous lui avez expliqué que ça vous dérange, prenez-lui son jouet. Si votre enfant s'énerve, fait un caprice, pleure... Demandez-lui simplement « à ton avis, pourquoi est-ce que j'ai confisqué ton jouet ?» C'est une conséquence, pas une punition. Vous pouvez donc utiliser ces quatre alternatives à la punition. Manifestez votre désaccord, dites ce que vous attendez, indiquez une façon de réparer, prenez des mesures. Notez bien tout ça. D'ailleurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes lors de cette formation. Je vous conseille de mettre tout ça au propre, de façon claire, bien lisible et de coller ça éventuellement sur la porte du frigo pour y avoir accès facilement et pouvoir vous relire de temps en temps. L'exercice du jour est le suivant. La prochaine fois que vous êtes tenté de punir votre enfant, essayez d'utiliser ces alternatives que nous venons de voir. Vous verrez, avec le temps, votre enfant prendra de plus en plus en compte vos sentiments et vos besoins. À terme, vous ne vous sentirez plus obligé de le punir, car votre enfant aura gagné en maturité. Et n'oubliez pas, quand vous êtes au pied du mur, de ne pas confondre conséquences et punitions.